J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, on est sur K-Faction, le meilleur savoir P&P faction de la planète Terre et la planète extraterrestre aussi, et aujourd'hui les amis nous sommes dans la vidéo que je vous avais parlé pour le temps, donc en premier temps... Je vais me promener dans le temple, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe au temple. Et ensuite, je vais vous expliquer quelques aspects de PVP qui est important à savoir. Donc, pour monter dans le temple, vous avez cette euh, méga rampe. Vous avez des contours ici plutôt intéressants pour PVP, assez d'espace. C'était vraiment important qu'on crée un temple beaucoup plus grand, beaucoup plus dur à PVP, à trouver les cristaux, cristal à l'intérieur. Donc, vous avez une descente ici, vous avez une descente ici. Et vous pouvez aussi vous faire pas en bas ici. Et il y aura sûrement une grande arche ici que vous allez pouvoir rentrer. Pour l'instant, c'est des petits trous comme ça. Mais j'aime pas trop ça. Donc je pense qu'on va créer une grosse arche. Donc chaque côté ici, il y aura une arche pour rentrer. Une arche là pour rentrer aussi. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire de chaque côté là. Ensuite, euh... Qu'est-ce qui, qui est important à savoir pour le PVP? C'est que dans cet endroit ici par terre, il y aura beaucoup de cristaux. Donc il y aura comme d'habitude les 4 cristaux qui spawnent, mais il peut être beaucoup aléatoire. Il y aura des endroits de spawn très très très différents. Donc il peut en avoir un là, un là, un là, un là en même temps, ou ils peuvent être spawnés un peu partout. Donc il peut en avoir un juste ici qui va être casse-couille. Il peut en avoir un juste ici qui va être casse-couille. Il peut en avoir ici, ici, ici. Il peut vraiment en avoir partout. Le truc qui est intéressant avec ce, ce KOTH là, c'est qu'il n'y a pas de Dark punch, comme vous le savez. J'en ai spawn dans la dernière vidéo, il n'y a pas d'arc punch, il y a juste des grapplins. Donc, par exemple, vous êtes en bas ici, vous allez pouvoir utiliser le grapplin, vous allez pouvoir prendre la c'est Exactement, ça va être fait comme ça, en fait, ça va être un fil comme ça. Et là, boum, vous allez téléporter en haut, là. Par exemple, ensuite, vous allez pouvoir re-grappler par en haut ici, re-grappler en haut ici, re-grappler en haut ici si vous êtes capable, puis ainsi, ainsi de suite. Donc, la rentrée ici est quand même assez intéressante parce que vous pouvez pas vous faire... Euh Comment on appelle ça, euh, vous faire punch pack, il y a pas, pas quelqu'un ici qui peut attendre avec son arc et vous knock en bas, c'est impossible parce qu'il n'y a pas d'arc punch. Donc soit vous montez en PvP hein, comme ça, et là vous faites pousser, oh perdre, je dois recommencer, vous tuez un gars là, oh j'ai du stuff, comme ça. Là ensuite, vous allez au cristaux, vous casserez, commencez à casser le cristaux, vous gagnez des 3 volcanites, oh là là vous êtes trop content. Vous allez encore un autre cristaux. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Vous gagnez un pouce de volcanite. Oh là là, vous êtes trop content. Vous descendez, vous tuez un autre truc. Vous gagnez une étoile du nether. Qui sert à rien, mais bon, c'est pas grave. <rire> et puis voilà, ensuite, voilà. Donc le truc, il est vraiment mieux adapté pour le PvP. Il est vraiment grand. Et on le fait en termes que ce soit une sorte de temple grec. Comme on peut voir ici, il y a aussi des bonnes petites constructions. Donc un soldat, un autre soldat. Et le temple, il est vraiment très, très grand. Sur le serveur, il y a aussi un système, euh, un autre event. Qui est un event PvP. Celui-là, il est aléatoire, donc il peut être à tous les 30 minutes, comme il peut être à tous les 5 heures, il peut être à tous les 10 heures, il peut être à... il peut être même pas d'en avoir dans une journée. Et ça s'appelle, euh, c'est un avion dans le fond, euh, j'ai en, pas encore de nom, hein. j'ai pas encore de nom, je vous explique le concept. Donc c'est un avion, il va survoler euh, un hélicoptère, un avion, peu importe ce que vous voulez l'appeler, il va survoler tout, tout, tout, tout, tout le la warzone, donc vous allez pas voir d'avion dans le ciel quand vous la regardez, c'est juste l'histoire dans le fond, vous allez comprendre, et en gros, au bout d'un moment, l'avion va se faire attaquer, et là, plein de coffres vont tomber dans la warzone, donc plusieurs coffres vont tomber dans la warzone, et ces coffres là, malheureusement, vont être des coffres sécurisés, donc ça va être des coffres sécurisés dans le sens que, je vais vous montrer un exemple, l'avion, ça va marquer dans le chat, l'avion va être, d être, d être attaqué par des bandits, et là, ça veut dire, euh, les coffres, les coffres sécurisés viennent de tombe, tomber, et là, ça va vous donner par exemple, euh, je sais pas moi, euh, une coordonnée une coordonnée, une coordonnée, une coordonnée, une coordonnée, mais à, à des différentes minutes. Donc, par exemple, dans les cinq premières minutes, ça va donner une coordonnée, une autre coordonnée, une autre coordonnée, une autre coordonnée, et puis jusqu'à temps qu'il en reste plus. Et ça, dans, quand l'event arrive, il y a à peu près 5 6 coffres qui se portent dans la zone Et qu'est-ce qu'il y a le coffre, c'est qu'il y, y a un ordinateur au-dessus. Enfin, en gros, vous ne la voyez pas, mais il, en gros, le truc, il est hacké. Le coffre, c'est un full hacké, quoi. Donc, en gros, vous allez cliquer droit dessus, le coffre ne va pas s'ouvrir. Ça va être marqué dans le chat euh, « A cage en cours ». Et là, vous allez avoir un holographique au-dessus, ici, qui va marquer euh, « A cage en cours, temps restant ». Et là, ça va être marqué genre « 5 minutes ». Et là, pendant 5 minutes, vous allez devoir protéger le coffre, vous fight, etc. Et là, quand le coffre, il est déverrouillé, vous allez pouvoir l'ouvrir, prendre les loot rapidement et « back à votre AP Woohoo ».« Comme ça, comme des gros fils de pute. Ou si vous n'êtes pas capable de « back à votre AP, vous allez devoir vous fight avec les autres joueurs qui vont être au même coffre que vous. Quand le coffre a été récupéré, il y a des nouvelles coordonnées d'un autre coffre qui apparaît. Par exemple, celui-ci, il est ici. Et il faut recommencer le verrouillage, les amis. Mais vous pouvez trouver les coffres aléatoirement dans la, dans les, dans la map. Ça, c'est important à savoir que les coordonnées ne se font pas tout, tout, tout, tout, tout. Les coordonnées spawnent seulement quand un coffre est détruit. Ça prend les coordonnées d'un autre coffre à la tour. Mais si tu es en train de te promener tranquillement et tu trouves un coffre qui a été échoué de l'avion, ben tu, tu peux le hacker sans que personne sache qu'il est là, tu vois. C'est juste vraiment stratégique. Donc, par exemple, c'est la même chose encore une fois. Le coffre, il est hacké. Tu dois cliquer droit. Il est dans des, en forme de désactivation, enfin, le ou quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oh, là, c'est marqué il est déverrouillé. Vous prenez les loot et vous vous cassez. Il y a un autre coffre qui apparaît. Les autres coordonnées d'un coffre, ça veut dire, euh, par exemple, cargo. Battons que l'event s'appelle comme ça. Je sais pas le nom de l'event. J'ai besoin de votre aide pour le nom de l'event, les amis. Vraiment, j'ai vraiment besoin de votre nom. Je sais pas comment qu'on va l'appeler. Donc, en gros, par exemple, on va dire cargo. Euh, un autre coffre, ça va être marqué cargo. Euh, euh, nous avons découvert une position d'un autre coffre. Et là vous allez pouvoir voir la position, Donc, par exemple ça va être le chef de l'hélicoptère qui est mort qui va vous parler grâce à son nom à son nom ou je sais pas quoi, son fantôme. <rire> non j'en rajoute, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça sera pas ça, c'est juste qu'il y a un message qui va vous mettre comme quoi qu'il y a un nouveau coffre qui a été dé découvert. Mais vous pouvez découvrir les coffres par vous-même, vous faites juste vous euh, promener dans la warzone, vous pouvez découvrir peut-être un coffre ou deux. Euh, Vous-même, vous les déverrouillez avec le système de hacking que vous connaissez par cœur les amis. Par exemple, qu ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... J'veux, au début, je voulais faire un genre de télécommande, slash... Euh, g... euh, comment on appelle ça Un genre de crochet qu'on peut hacker par exemple le coffre avec. Mais en fait, ça ne sert à rien. Ça va être trop difficile à crafter et puis ces genre de trucs-là comme ça. Ensuite, on a le volcan. Donc le volcan est plutôt intéressant cette version-ci parce qu'il n'est pas aussi euh, difficile à monter. Donc il est plutôt facile à monter comme vous pouvez voir de chaque côté. Et il y a aussi deux petites montagnes aussi que les minerais vont se dessus. Mais pas que des minerais. Parce que quand vous allez casser un bloc de volcanite, vous allez avoir 2% de chance d'obtenir un pouce de buisson en volcanite. Et le pouce de buisson en volcanite va vous permettre de le poser sur de le, la sous et à côté de la lave. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y a après un certain temps, un, un buisson en volcanite va pousser. Quand le buisson de volcanite est poussé... Après un autre certain temps, il y aura un minerai de volcan qui va pousser dessus. Et quand vous allez récolter le minerai, il va retourner en pousse. Et puis pour qu'un truc pousse, ça va prendre genre des heures. Donc euh, voilà, ce sera pas aussi cheat que c'était avant. Le volcanique est très important à trouver au volcan encore. C'est la meilleure façon, la seule façon d'en obtenir. Par exemple, les volcans, les éruptions du volcan vont être à peu près aux 3 heures à la place des 6 heures. Donc c'est beaucoup plus simple euh, d'aller au volcan. Par exemple, à chaque volcan, il y aura seulement 5 Minerai par volcan, donc il faudra faire attention parce que voilà, il y aura 5 endroits pour miner. Comme vous, j'ai dit, vous avez 2% de chance d'obtenir un pouce de buisson en volcanite qui est vraiment cheaté, comme vous le savez. Et sinon, comment obtenir les autres pouces de volcanite Il n'y a pas d'autre façon, c'est vraiment juste la seule façon de les obtenir, même pas dans les boîtes ou quoi, parce que la dernière version, les buissons c'était beaucoup trop cheaté. Par exemple, pour les buissons en épidote. Euh, Niphiline et énergie, ça va être comme une ancienne version Il n'y aura pas de pouce ou quoi pour ceux-ci Mais, vous allez savoir qu'ils vont prendre Beaucoup plus de temps à pousser qu'ils en prenaient avant Donc c'est juste un petit truc à savoir Et pour les bouches d'XP, etc, même chose Vous allez pouvoir tout seul les débloquer euh, Dans la caisse, dans les caisses Pour pouvoir les faire pousser dans vos champs, etc Ou vous allez pouvoir les trouver aléatoirement Dans la map, donc il faut savoir Qu'ils vont avoir un très très très Bas de taux de pourcentage de spawn Les, les buissons en... Euh, je vais vraiment pas vous spoil ça Mais en gros <rire> Les buissons En épidote Énergie Et niphiline Vont avoir un très euh, Petit taux de chance de spawn Par exemple Pour les buissons en XP Vous pouvez en avoir plein Ça c'est pas un problème euh, La limite de bouteille d'XP Va être encore de 100 ou 200 Pour éviter la duplication De l'XP etc Et tout ça Va être contrôlé Donc voilà Je devais pas vous spoiler Tout sur les buissons Mais on dirait que je l'ai fait Donc euh, vous savez maintenant Les nouveaux items des buissons Vous savez qu'il y a La pousse de buissons En euh, volcanite Vous savez d'ailleurs aussi Que ça prend de la, de la Sous scène Et de la lave coller au buisson pour pousser. Euh, je vais pas vous en spoiler plus les amis là-dessus. Vous savez déjà pour les buisson, pour le plein qui va remplacer l'arc punch 2. Vous savez plein d'autres choses aussi. Peut-être si vous êtes sur le Discord de Cafaxion que je vous invite à rejoindre. On était à peu près 1500 membres, mais là je vois qu'on est rendu plus que 1000. Euh, donc ça c'est triste, c'est triste. On, est, on a perdu plein de gens. C'est normal. Le serveur est, est fermé maintenant depuis quelques mois, donc c'est normal. Mais quand même, si vous avez envie de suivre l'actualité du serveur etc. Je vous invite à venir. Sur ce, les amis, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo donc je peux vous parler des nouveaux items, je peux vous parler peut-être des armures, du PVP, du farming parce qu'on a des nouveaux items de farming, on a beaucoup de trucs euh, qui arrivent et donc euh, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous présenter tout ça, dites-le moi dites-moi aussi ce que vous pensez sur les trois événements que je vous ai présentés aujourd'hui donc le totem, pas euh, le totem, le temple, le volcan et la nouvelle événement euh, que j'ai pas de nom encore pour donc dites-moi euh, si vous avez des idées pour le, le nom et ce que vous pensez des deux autres donc voilà, sur ce les amis je vous aime, c'est Icon. je vous laisse à tous une Je vous souhaite à tous, pardonnez-moi, une chouette journée. Ciao, ciao.